Le nouveau moteur. Ah. C'est une longue journée, ça. Il plus qu'à le monter maintenant. Bonjour. Ça y est, on est prêt pour le départ. Après une semaine de pause ici, à faire réparer notre vélo, on a enfin pu faire tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir repartir ça voulait dire euh, remettre un nouveau moteur tout neuf envoyé super rapidement par nos copains euh, de Déclic Eco à Marseille ils ont été super rapides, super actifs euh, merci à eux euh, le moteur on a trouvé quelqu'un pour nous monter en ville à Sofia alors le seul souci c'est qu'ils nous ont mal remonté la cassette Donc euh, j'ai dû bricoler un petit peu avec des rondelles pour pouvoir avoir euh, un truc qui, qui fonctionnait bien mais il nous manque une vitesse. Donc on fera certainement réparer ça un peu plus tard sur le chemin. En tout cas on a juste envie de partir maintenant et de rouler. Euh, tout le monde a envie. On a passé une super semaine au camping de Shisharka Spot entre Pernik et Sofia. Euh, avec Chris euh, et Katia qui tiennent le camping d'une manière formidable. C'est un truc hyper familial, tout petit. Euh, à échelle humaine. On a rencontré plein de voyageurs sympas, euh, c'était une super expérience. Aujourd'hui du coup, euh, on va repartir vers le nord, on va rejoindre le Danube, euh, à peu près en 3 jours on a prévu pour rejoindre ça. Et puis voilà, on ne passera pas à la capitale, à Sofia, parce qu'en vélo, c'est compliqué. On l'a visité un petit peu à pied, euh, puisque pendant 7 jours, on a dû patienter. C'était la première capitale qu'on fait depuis le début. On est passé à côté de pas mal d'autres. Et puis, euh, celle-là, on a pris le temps de la visiter parce qu'on était à côté. Donc, euh, on repart. Et puis, on, on se voit bientôt. cette nuit, on va te sortir là. Oh, ah. out. Et bien voilà, on repart de, de cette petite pause au Motel Werner, un truc familial sympa avec une famille qui a des, un passé allemand, on a passé une nuit dans le jardin en arrivant hier soir, on demandait si on pouvait camper. On a mangé là, et puis ce matin ils nous ont invités au petit déjeuner avec des tomates et des, des concombres frais du jardin Génial T'as vu le fleuve, Timothée Ça c'est le Danube, on va le suivre ce fleuve pendant un moment On pendant au moins 4 jours Ouais, c'est ça qu'on va suivre. Première, tu pas temps, Timothée? Oh yeah. Yeah. Super. Ah, c'est une probée, c'est un téléka, Timothy That. No. du Danube avec euh, ben, quelques 200 km de, de gorge, dire, entre Cladovo et Golubac. Là on, a, on est à peu près à la moitié du parcours. On a fait déjà une bonne partie. Hier on a poussé parce qu'on a cherché un point pour débarquer sauvage. Il n'y avait pas grand-chose. On a poussé jusqu'à une, une des grandes villes des gorges qui s'appelle Doni Milanovac. C'est aussi le centre du parc de Dierna. C'est euh, cool en un joli temps. Température assez fraîche par rapport à ce qui était annoncé. C'est chouette. Pas trop de moustiques au final. Et eh bien le camping était fermé, c'était censé être un camping familial, avec un max super sympa, ben il était pas là, pas un écriteau, rien du tout, bon du coup bon, on est resté à côté, hein. on a dormi à côté de l'entrée, et puis ben, on a quand même pu profiter des petits animaux, des chats, surtout Timothée, Un hein, Timothée, mmh. t'as bien profité des chats Oui, Oui. oui. c'était bien les chats ce matin Oui, et le chien il était, il était gentil aussi Oui, ils sont venus te voir Oui, tu les as attrapés Oui, mmh. c'était chouette la maman, non. La maman, non, non. Ok. C'est cool. de mes tours, on n'a pas envie de se de recasser l'axe on va prendre la valeur sur l'asphalte La guerre. Oh. La guerre. Ok. Bah alors ce matin on s'est on se travaille au mieux des, des champs là sous un noyer sympa. Hier soir on a on a cherché en vain euh, à s'installer dans deux campings qui étaient marqués sur la carte sur Esmond, et qui en fait étaient des vieux campings euh, qui étaient fermés depuis certainement longtemps. Le terrain a été vendu pour l'un et l'autre on se demande s'il a jamais existé. Donc euh, bon en demandant à des voisins, on est dans une zone un peu résidentielle avec des champs un peu partout, c'était facile de s'installer sous des dans un champ non utilisé. Et euh, voilà, on est tombé encore sur des voisins qui vivent à moitié ici, à moitié en Allemagne et qui, qui nous ont apporté de l'eau, de la pastèque, euh, des bières. Euh, voilà Génial. Donc on s'est fait ça avec, euh, avec Daniel hier qu'on a rencontré un espagnol qui voyage un petit peu aussi, mais qui est pas resté avec nous, qui a voulu partir du côté du Danube. Qui aura... Et euh, voilà aujourd'hui nous on va s'échapper des villes, on va traverser un, un petit parc national euh, serbe qui s'appelle euh, Frushoka, si je ne dis pas de bêtises, Frushoka Gora. Et, euh, et puis on sera ce soir je pense en Croatie. Allemands encore des voyageurs, hein On voit quand même beaucoup d'allemands qui voyagent, quasiment que ceux qui voyagent. Voilà Au beau milieu de la forêt se trouvait un centre de contrôle de communication détruit par les bombes. ça y est dernier kilomètre en Serbie on arrive à la frontière là une toute petite frontière on espère que ça va passer pour les européens c'est pas juste une frontière locale il fait 43-44 degrés à l'ombre là on a pas fait, on a passé les derniers 60 km dans la forêt de Fushoka à Gora c'était assez agréable il faisait bon et ben, j'espère que maintenant on va pas se faire refouler et passer tranquillement la frontière pour aller tranquillement se poser au camping. Mmh. Bye bye. On leur dit au revoir quand même.